Bonjour, c'est Pierre Maumont. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question suivante. La faillite de la banque allemande Deutsche Bank va-t-elle tout faire sauter comme Lehman Brothers en 2008 Vous en avez certainement entendu parler ces jours-ci. La banque allemande Deutsche Bank, qui est la plus grande banque allemande avec la Commerzbank et qui est la sixième ou septième banque européenne de par la Time, donc une banque qui grosso, grosso modo de la taille de la Société Générale, qui, rappelons-le, est une banque gigantesque. La, la Deutsche Bank licencie, ces temps-ci, de, de par le monde, 18 000 personnes et ces licenciements massifs font suite à des licenciements, les trimestres précédents, de plusieurs charrettes de quelques milliers de personnes, la dernière en date faisant 7 000 personnes. On ne peut donc pas dire que la Deutsche Bank se porte bien. Se porte bien. Alors, avant d'expliquer de, ce qui se passe, et de tenter d'apporter des, des réponses ou des explications, expli, euh, il faut mesurer ce qu'est la Deutsche Bank. Donc la Deutsche Bank, la Deutsche Bank est une banque géante, je, je vous disais au même titre que la Société, la Société Générale, ou la BNB, euh, qui... Euh, en plus d'un bilan qui est de l'ordre de 1 milliards d'euros, à des engagements hors bilan qu'on appelle des engagements notionnels, je vous expliquerai un petit peu plus loin ce que ça veut dire, de l'ordre de 40 000 milliards, je dis bien 40 000 milliards. Alors il faut se représenter, ce que veulent dire ces sommes. 1 milliards d'euros, c'est une fraction très significative du PIB français, c'est-à-dire de la richesse que la France crée chaque année, richesse qui est de l'ordre de 2300 milliards d'euros. Euh, donc à 1500 milliards, on est à peu près aux deux tiers du, du PIB français. Euh, on est au 4 5 du PIB italien. Euh, la richesse de l'Allemagne, c'est environ 3200 milliards chaque année. Et la richesse mondiale, c'est environ 50 000 milliards. Donc les 40 000 milliards d'engagement hors bilan de la Deutsche Bank, Représente 80% de la richesse mondiale. C'est donc un chiffre absolument phénoménal, faramineux. Alors il se trouve que depuis quelques mois, le bilan de la Dodge Bank, qui n'avait cessé de se détériorer depuis de nombreuses années, s'est encore détérioré avec la baisse de valorisation d'une partie de ces fameux engagements notionnés à leur bilan qui sont ce qu'on appelle des CDS. Alors je vous promets, c'est le dernier terme technique que j'emploie. Je vais essayer de dire simplement ce que sont ces CDS. Ça veut dire credit default, swap. Ce sont des sortes d'assurances contre les impayés qui sont fabriquées par les banques, en l'occurrence ici la Deutsche Bank, et que ces banques commercialisent à toutes sortes d'entités financières et d'entreprises qui ont quelques doutes quant à la capacité de leurs créancier de le rembourser. Bien évidemment, ces assurances sont vendues avec un bénéfice, et la banque vit notamment des bénéfices tirés de ces assurances. Le problème de ces assurances, c'est que ce sont des assurances, c'est-à-dire qu'en cas de crise financière qui entraînerait des, des faillites nombreuses, je ne parle même pas de faillite en série, je ne parle même pas de dominos, des défaits dominos, mais de failles nombreuses euh, des clients acheteurs de CDS auprès de ces banques, eh bien, il faudrait payer les couvertures que représentent ces CDS, et dans le cas de la Deutsche Bank, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est 40 000 milliards de dollars. Alors, 40 000 milliards de dollars, même si vous n'êtes pas financier, et je sais que la, la plus grande partie d'entre vous n'êtes pas financier, euh, à la lumière des ordres de grandeur que je vous ai donnés, vous comprenez bien que ni la Deutsche Bank, ni la BNP, ni la Société Générale, ni aucune banque américaine, ni aucune autre banque de quelque pays que ce soit n'est capable de payer des ardoises pareilles. Autrement dit, euh, si le, euh, les, les garanties devaient être, devaient être mises en œuvre, il est évident que la faillite de la Deutsche Bank serait précipitée très rapidement. En l'occurrence, on n'en est pas, dans ce, dans ce scénario, du tout, du moins, pas encore à l'heure actuelle. On est simplement dans un scénario où un actif important, à savoir euh, la capacité, enfin, les, les CDS potentiels que peut vendre la Deutsche Bank, se trouve dévalorisé, et du, du coup, ben, le bilan se détériore. Euh, et je vous rappelle que le bilan, c'est 1 500 euh, milliards de dollars, euh, qui, bien évidemment, euh, en face des 40 000 milliards, des CDS ne pèsent pas grand-chose et donc une perte sur les CDS entraîne une perte considérable à l'échelle du bilan. Et cette perte considérable à l'échelle du bilan, euh, ça porte un vilain nom qui s'appelle faillite. Alors vous allez me dire, bon, tout ça, tout ça, c'est bien beau, merci de cette petite leçon euh, sur euh, les, les, bilans, les bilans des banques, mais en quoi euh, ce qui arrive à la Deutsche Bank et à la gravation qu'elle pourrait enregistrer, nous concerne-t-il Alors Je vais vous répondre de deux manières. La première, c'est que vous avez bien compris que l'importance des sommes en jeu, si on ajoute à ça le fait que, bien évidemment, la Deutsche Bank est au centre d'un réseau mondial de banques qui se prêtent les unes aux autres, si un acteur de cette taille connaissait une défaillance qui s'exprimerait en centaines de milliards ou peut-être même plus d'un milliard de dollars, euh, plus de 1000 milliards de dollars, pardon. Euh, les autres, dans la mesure où elles sont ces créanciers, elles sont toutes créancières les unes des autres, euh, subiraient un coup terrible qui mettrait au tapis la plupart d'entre elles et par voie de contagion mettrait au tapis tout le système. Donc, déjà à ce niveau d'analyse, on comprend que c'est très mauvais pour tout le monde ce si qui arrive à la Deutsche Le deuxième point, et à mon sens, c'est celui. Il faut bien avoir en tête euh, car je sais que beaucoup de, de personnes de particuliers n'ont aucune notion de cela euh, c'est que le modèle de la Deutsche Bank ce modèle donc qui est basé à la fois sur une activité de banque traditionnelle qui dans son cas se traduit par un bilan de 1500 milliards d'euros euh, de dollars pardon euh, d'euros peut-être d'ailleurs euh, et à côté de ça des engagements notionnels à hauteur de 48 milliards c'est le modèle aujourd'hui de toutes les grandes banques mondiales. Donc, je vous ai parlé de la Société Générale ou de la BNP. Elles sont, elles sont bâties sur le même, même système. La BNP elle-même a des engagements nationaux à hauteur non pas de 40 000, mais de 50 000 milliards. Euh, et puis, bon, on ne va pas parler euh, comme ça, il parle de toutes les banques de niveau international. Mais en gros, on a le même truc. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'aujourd'hui, les malheurs spécifiques de la Deutsche Bank peuvent frapper. Quasiment à tout moment, les autres banques, même si prises individuellement, elles sont en général dans un meilleur état ou plutôt un moins mauvais état que la Deutsche Bank. Euh, il n'empêche que aujourd'hui la Deutsche Bank, aujourd'hui c'est ainsi, euh, la, la Deutsche Bank est euh, fragilisée euh, à cause d'un événement sur ses CDS. Bien évidemment, il n'y a pas que les CDS de la Deutsche Bank qui, à l'heure actuelle, sont sujet à une diminution de valorisation, euh, ça touche tout le monde. Donc on peut très bien apprendre euh, que, euh, dans la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou dans six mois, que la BNP, ou la, plutôt la Société Générale, qui euh, semble-t-il est, est dans un état assez lamentable, euh, se trouve dans une situation qui est celle de la Deutsche de Bank aujourd'hui, quand bien même la crise dans laquelle se trouve la Deutsche Bank serait-elle résolue et au moins contenue donc, autrement dit, cette grave, ce grave incident qui frappe la Deutsche Bank et qui a une portée potentielle qui va bien au-delà de la Deutsche Bank et bien au-delà de l'Allemagne, révèle simplement quelle est la fragilité structurelle, la fragilité du modèle économique de toutes les banques, en le tout cas des principales banques mondiales, et par conséquent, quel est le niveau de risque auxquels sont exposés les clients de ces banques et en particulier, sans faire de jeu de mots, les particuliers. Vous comprenez donc en quoi les malheurs de la Deutsche Bank vous concernent indirectement et directement. Alors, Cela dit, pour l'heure, le problème et l'urgence, c'est le sauvetage de la Deutsche Bank, pour la raison que je vous ai mis en avant en premier c'est-à-dire la capacité de nuisance mondiale de la Deutsche Bank, à savoir ce que pourrait déclencher la faillite de la Deutsche Bank au niveau mondial. Pour rappel, en 2008, lorsqu'a eu lieu la faillite, qui est encore dans toutes les mémoires de la banque Lehman Brothers aux États-Unis, euh, dont tout le monde a tout de suite vu, et l'analyse n'a pas changé depuis 2008, depuis 11 ans, que c'est cette faillite qui est à l'origine de la cascade de faillite, des banques mondiales et donc de l'écroulement du système financier, écroulement qui a entraîné la nouvelle politique monétaire avec une création à tour de bras de dollars, d'euros, etc., etc., et qui a mené à la situation actuelle. Euh, alors la situation actuelle est fait directement la fille de la situation qui a été créée par ce qui s'est passé en 2008, ça c'est un autre sujet que j'aborderai dans une autre dans une autre vidéo. Mais ce que tout le monde comprend, c'est que si la, la banque Lehman Brothers, qui en 2008 était beaucoup moins importante en taille que ce qu'est aujourd'hui la Deutsche Bank, si la faillite de cette banque a provoqué la catastrophe qui s'est passée en 2008, on comprend évidemment que la faillite de la Deutsche Bank, euh, qui est, vous ne me rappelez plus combien de fois plus grosse, entraînerait mécaniquement une catastrophe au niveau de ce qu'est le système bancaire mondial aujourd'hui et la catastrophe porterait à ce moment-là sur des chiffres beaucoup plus importants, puisque les montants financiers qui se promènent dans le monde à l'heure actuelle sont bien plus importants que ce qu'ils étaient en 2008. Alors, comment se passe ce sauvetage de la Deutsche Bank Alors, ces dernières années, les Allemands ont essayé dans un premier temps de fourguer la Deutsche Bank à une autre banque allemande, dans l'occurrence à la deuxième plus grande, qui est la Commerzbank, euh, non pas en partant du principe que le, la reprise, parce que c'est ça, hein, c'est bah, tout simplement, dans euh, ce cas-là on appelle ça une fusion, enfin, c'est évidemment le, la banque malade qui est totalement reprise par la banque saine ou moins malade, non pas en imaginant que ce scénario permettrait de créer une super banque euh, qui pèterait le feu, euh, mais en étant conscient que ça ne manquerait pas d'affaiblir la commerce Bank, mais au moins ça permettrait d'éviter l'explosion de la Deutsche Bank. Bon, la commerce Bank, est, qui n'est certain, certainement pas dirigée par des gens nés de la dernière pluie, euh, a refusé euh, ce, ce mariage plutôt calamiteux, et donc les autorités allemandes ont essayé de refiler la Deutsche Bank, et bien du coup, à un acteur étranger. Euh, ils ont proposé euh, leur bébé pourri à la banque italienne Unicredit, donc qui est une très grande banque italienne. Les Italiens, qui sont ni fous ni idiots, n'ont pas accepté. Ils ont également essayé de la fournir à la BNP. Euh, les Français, Dieu merci, euh, parfois bien inspirés, ont, ont refusé de, de se marier avec la Deutsche Bank. Donc, aujourd'hui, que peut-il se passer eh bien, personne au monde ne reprendra la Deutsche Bank, enfin, aucune banque ne reprendra la Deutsche Bank euh, il n'y a que deux entités aujourd'hui euh, qui peuvent sauver la Deutsche Bank c'est l'état allemand mais l'état allemand ça veut dire les contribuables allemands euh, ou la Banque Centrale Européenne et très probablement un mix des deux interventions alors pourquoi je vous dis ça Eh bien, on comprend bien que si aucune grosse banque ne veut récupérer un cadavre pareil ou un zombie pareil qui entraînerait par le fond, euh, les entités capables de supporter un jeu financier ne sont pas enfin, financiers de ce -là, ne sont pas en quantité, pas en quantité euh, très nombreuses. Hein, ça ne peut être qu'un État, comme des Allemands, évidemment, euh, ou euh, ça ne peut être que la banque centrale par la création de fausses monnaies pour enfouer euh, pour en la Deutsche Bank. Euh, il faut savoir que le droit européen, qui d'ailleurs a été, euh, enfin ce droit-là, a été décidé euh, très largement sous la pression des Allemands il y a quelques années, prévoit qu'en cas de faillite d'une banque, on ne fera pas ce qui avait été fait en 2008, euh, qui s'appelait le buy-out, c'est-à-dire le renfouement par l'État et donc derrière par les contribuables, euh, mais que ce sont les personnes, les entités directement impliquées dans la banque, à savoir les actionnaires, euh, les obligataires, donc les prêteurs de fonds et les clients euh, qui, euh, qui seront rincés par la faillite de la banque et qu'en dernier lieu, euh, éventuellement, si c'est nécessaire, l'État interviendrait. Bon, alors, est-ce que l'État allemand va laisser euh, les clients de la Deutsche Bank, qui sont des entreprises, évidemment, entreprises allemandes, euh, de très nombreux, particulièrement, va les laisser couler avec la Deutsche Bank Je ne sais pas, c'est possible. Mais ce qui est très probable, c'est que même dans ce cas-là, il faudra faire appel au fonds de l'État allemand, c'est-à-dire au contribuable allemand. Autrement dit, tous les Allemands vont vraisemblablement devoir payer pour la Deutsche Bank. Et ce, le, le montant dont il est question, des études ont été faites là-dessus. Euh, ça ferait passer le déficit de l'État allemand, qui est aujourd'hui de 60% du PIB allemand, à 90%. Donc, à Vibnay, enfin, j'ai fait un calcul rapide, c'est 1 000 milliards d'euros que les Allemands devront payer pour sauver la Deutsche Bank. Alors, il est possible que l'intervention de la Banque centrale allège en partie cette... Euh, ce fardeau, qui, qui serait une véritable catastrophe pour, le, pour les Allemands, je crois que si ça se produisait pendant pas mal de temps, on ne parlerait plus de l'Allemagne comme étant euh, un concurrent euh, économique euh, aussi puissant qu'on nous présente aujourd'hui, euh, eh si la BCE intervient, elle va donc créer des centaines de milliards d'euros de, pour participer au sauvetage de la Deutsche Bank, peut-être on approchera des milliards à si on veut véritablement épargner les allemands enfin euh, euh, ce qu'il faut comprendre c'est que cette nouvelle création de 1 000 milliards d'euros ou de 500 milliards d'euros euh, par la banque centrale européenne signifie un nouvel affaiblissement considérable de l'euro notamment par rapport à l'or il n'est pas évident que les partenaires de l'Allemagne à commencer par la France acceptent cela donc on a possiblement devant nous une nouvelle crise européenne et de toute façon, il y a une très grave crise financière qui couve. Alors, comment ça se terminera-t-il ben, Je n'en ai pas la moindre idée. Euh, on ne peut que faire des hypothèses, ce qu'il les faire d'ailleurs ce soir, puisque je n'ai pas, moi, d'éléments euh, plus en faveur d'une hypothèse que d'une du, que, que du, que autre. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, de nouveau, euh, la situation financière dans laquelle nous sommes est en train de fortement se détériorer, que le coefficient de risque est en train de fortement augmenter, et que tous individuellement, nous devons prendre des mesures pour, autant que faire se peut, nous mettre à l'abri. En tout cas, que si quelque chose de grave se produisait, nous en subissions des conséquences les moins lourdes possibles. Alors quelles sont, quelles sont ces mesures Il y a des mesures générales euh, à prendre euh, pour protéger son patrimoine dans une conjoncture aussi peu favorable que la conjoncture actuelle du point de vue de la sécurité monétaire et financière. Je vous en ai déjà parlé, d'autres vous en ont parlé. Enfin, là-dessus, il y a une littérature assez importante qui est publiée depuis quelques, quelques années. Je ferai certainement une vidéo là-dessus ou peut-être je, euh, je, je ferai euh, une, un nouveau PDF sur le, sur le sujet. Mais la première mesure, me semble-t-il, et qu'il faut prendre, c'est de ne pas laisser tout son argent dans, sur la même banque et ne pas laisser tout son argent dans une banque ou des banques qui seraient dans le même pays. Donc, autrement dit, aujourd'hui, euh, évidemment, je vous déconseille fortement de mettre votre argent sur des banques allemandes. Euh, si vous êtes client de la BNP, eh bien, vous êtes manifestement sur une banque européenne qui aujourd'hui est, est la moins malade. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur la, tout, tout laisser par la BNP. Je vous conseille de, de diversifier, par exemple, sur euh, telle ou telle banque au Luxembourg, éventuellement euh, sur telle ou telle banque euh, en, au, au Royaume-Uni enfin, là la, la palette est, est vaste on peut aussi euh, s'intéresser à des banques qui sont en Europe mais hors, hors, de la zone, hors de la zone euro euh, là dessus il y, y, y a un travail il y a un travail à faire euh, ce qui serait le plus grave à mon sens, ça serait de dormir sur ses deux oreilles en, en disant l'Allemagne c'est, euh, certes ils sont proches de nous mais c'est pas nous euh, non, nous sommes dans un système économique et surtout financier où euh, les malheurs des voisins sont aussi fatalement les nôtres voilà donc sur cette analyse euh, bah, pas forcément rassurante euh, mais que je ne veux pas être catastrophique euh, je vous invite fortement à, bah, à vous mobiliser euh, à vous réveiller si, si, vous, si vous dormiez euh, et dans un premier temps donc à diversifier vos, les banques avec lesquelles vous travaillez je vous en dirai plus tard plus dans une, une autre vidéo qui, qui viendra plus tard en attendant je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt